Salut à toi investisseur efficace c'est Alexandre aujourd'hui on va voir ensemble dans cette vidéo s'il faut être riche pour investir dans l'immobilier la réponse est oui si vous n'avez pas 100 000 euros sur votre compte et que vous ne gagnez pas au moins 5000 euros par mois vous ne pourrez pas investir dans l'immobilier ça reste réservé à une élite et un certain statut social si vous n'avez pas la chance d'être né comme moi avec une cuillère en argent dans la bouche et eh bien malheureusement vous ne pouvez pas investir dans l'immobilier c'est comme ça on n'y peut rien et on arrête les conneries. Ah, je me sens quand même beaucoup mieux comme ça. Ce que je voulais faire passer comme message dans la première partie de cette vidéo, c'est que non, bien sûr que non, tu n'as pas besoin d'être riche pour investir dans l'immobilier. Au contraire, c'est l'immobilier qui peut te rendre riche. Contrairement à ce que j'ai pu dire dans la première partie de la vidéo, je ne suis pas du tout né avec une cuillère en argent dans la bouche, plutôt une cuillère en bois. Je descends d'une famille de mineurs, donc autant vous dire que je fais partie vraiment de la classe ouvrière et que j'étais la première personne de ma famille à investir dans l'immobilier. Ce qui a fait d'ailleurs que je me suis heurté à beaucoup de personnes de ma famille qui n'avaient jamais investi dans l'immobilier et qui me disaient attention c'est dangereux, les locataires ne payent pas, si ça marchait ça se saurait, bref toutes les phrases, toutes les pensées limitantes qu'on peut entendre et qui font que on a peur de faire les choses, on a peur de se lancer. Et puis je me suis renseigné, je me suis formé, j'ai été à des séminaires avec des professionnels et je me suis rendu compte que c'était totalement possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voudrais te parler de trois pensées limitantes qui m'ont empêché d'investir dans l'immobilier au début et on va les briser ensemble. La première, si ça marchait ça se saurait. Je crois que celle-là c'est la plus dévastatrice parce qu'on se dit mais c'est vrai au final j'en entends jamais parler c'est peut-être qu'effectivement il n'y a vraiment pas moyen de gagner de l'argent dans l'immobilier. Eh bien c'est faux. Tout simplement parce que si vous ne connaissez pas des investisseurs immobiliers qui ont déjà réussi eh bien forcément vous n'allez pas en entendre parler. C'est quelque chose de tout à fait logique. Si vous n'êtes pas déjà dans un cercle d'investisseurs ou que vous ne connaissez pas des personnes qui ont déjà réussi leurs investissements, eh bien vous n'entendrez jamais parler de ce genre de réussite. En général, c'est le genre de choses dont on n'entend pas parler aux médias classiques comme voilà, la télévision puisqu'ils nous recommandent souvent d'investir dans le neuf comme Pinel mais c'est plus de la défiscalisation. C'est plus pour payer moins d'impôts et pas pour gagner plus d'argent. Donc croyez-moi, ça fonctionne Essayez de rencontrer des personnes qui ont déjà fait de l'investissement en allant à des séminaires ou en suivant des formations. Et croyez-moi, vous allez rapidement vous rendre compte que ça fonctionne. Quatrième point bonus, la banque ne me prêtera jamais pour investir. Eh bien en fait, dis-toi une chose, tu es peut-être en CDD, peut-être en CDI même, peut-être que tu ne gagnes que le SMIC, ce n'est pas un problème. Il faut savoir que la banque préfère quelqu'un qui a une situation stable, type CDI avec un SMIC, qu'un entrepreneur qui gagne 5000 euros par mois, vraiment. À choisir, il faut savoir que une banque est un gestionnaire de risque. C'est-à-dire qu'elle veut que tu payes ton crédit sur 20 ans, si, tu... enfin, si c'est la durée que tu as choisi Elle veut que tu le payes sur 20 ans, pas sur 3 ou 4 ans. Si tu as un CDI, pour elle, tu as une situation stable et sûre. C'est-à-dire que tu vas probablement pouvoir payer tous les mois, jusqu'à dans 20 ans, ta mensualité de crédit. Donc clairement, ta situation doit être assez stable si tu veux investir. Mais même si tu es en CDD depuis plusieurs années, sache que tu as de fortes chances de pouvoir trouver un crédit même des étudiants arrivent à avoir un crédit. Je peux te donner deux exemples. Je connais quelqu'un personnellement qui va monter une société immobilière avec son père afin de pouvoir investir dans l'immobilier. Et un deuxième étudiant qui investit lui grâce à des pré-étudiants en achetant par exemple des petites surfaces type studio et qui arrive à les louer. Donc, tout est possible. Les seules barrières, c'est toi et c'est dans ta tête. Mais sache que tu peux investir dans l'immobilier même avec une situation qui, qui peut te paraître au départ Défavorable. Si tu as eu, toujours eu une bonne relation avec ta banque, il y a de fortes chances qu'elle te suive sur un premier petit projet et après tu pourras avoir de plus en plus grand. Pour finir cette vidéo, je te dirai juste une chose. Lorsque j'ai réalisé mon premier investissement et que j'ai commencé à louer et que les premières centaines d'euros sont arrivés sur mon compte, eh bien ma famille en fait n'a pas compris. s'est dit, mais alors on peut vraiment gagner de l'argent avec l'immobilier Je leur explique que oui, il faut juste se former avec les bonnes personnes et il faut appliquer les bons principes. Et tu sais, ce qui est assez marrant dans l'histoire C'est que au final ma mère m'a Quelques temps après demandé Comment j'avais fait pour investir et si je pourrais l'aider à investir Elle ne voulait pas trop investir dans les appartements Parce qu'elle avait un peu peur Je lui ai proposé des garages, on a été visiter ensemble On a trouvé une super affaire On a acheté un super lot de 4 garages enfin, C'est plutôt elle qui a acheté Je l'ai conseillé, je l'ai coaché un petit peu Et elle a acheté un lot de 4 garages Qui va lui rapporter net euh, Entre 200 et 250 par mois Voilà, super affaire Tout ça pour te dire que c'est possible, ne te laisse pas arrêter par les gens qui n'y connaissent rien. La plupart du temps, les gens qui vont te dire de ne pas le faire sont soit des gens de ta famille qui euh, ont peur pour toi, qui veulent juste que tu ne fasses pas une erreur, ou des personnes tout simplement qui n'y connaissent rien ou qui ont peur que tu réussisses à t'enrichir alors que eux n'ont jamais rien fait de leur vie. Voilà, j'espère qu'on a bien cassé les fausses croyances ensemble. J'espère que maintenant, aujourd'hui, tu as moins peur d'investir dans l'immobilier et que si jamais je te parle d'investissement, tu te diras « Mais en fait... » C'est possible de gagner de l'argent avec l'immobilier. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un pouce bleu, à partager la vidéo, à t'abonner évidemment à la chaîne, à sonner la petite cloche juste à côté et à me laisser un commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas. Si tu souhaites que j'en fasse plus, si tu souhaites que je détaille, n'hésite pas, tu me dis ça juste en dessous. Au plaisir de te parler, fais de bons investissements. À bientôt.